Quand vous avez un but, une vision, tout devient facile. La chose la plus importante est d'avoir un rêve, d'avoir une vision. Parce que sans vision, vous tournerez en rond, mais vous n'irez nulle part. Vous devez avoir une vision claire de où vous voulez aller dans votre vie. Je sais que chaque répétition que je fais et chaque série d'exercices me rapproche encore plus de mon but. Voilà pourquoi je ne pouvais pas attendre d'arriver au gym le lendemain. Je veux être Mister Olympia. Je veux être le plus grand de tous les champions. J'étais impatient de faire une répétition de plus. De faire une autre série d'exercices de plus de faire une heure et demie de posing, de faire toutes sortes de choses qui pouvaient me rapprocher encore plus de mon objectif. Quand quelqu'un me dit « tu ne peux pas », moi j'entends « tu peux ». Quand les autres disent « non », moi j'entends « oui ». Quand ils disent que c'est impossible, j'entends « c'est possible ».